Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler euh, des gilets jaunes Comment sortir euh, de l'impasse en fait euh, Moi je me sens solidaire de, de ce mouvement euh, Et euh, voilà en fait euh, Je crois que le mouvement est dans l'impasse C'est à dire que euh, il, il manque d'unité, de, de, de hauteur de vue et euh, à quoi cela sert-il de, de, de, de sortir tous les samedis, euh, faire une promenade digestive, si si voilà pour aller où, en fait Et je crois que les choses doivent être très très simples, puisque, euh, en fait, euh, on, peut, on peut résumer la, la sortie de, de crise euh, par deux injonctions. La première injonction c'est revenir à Dieu, et la deuxième injonction c'est de sortir de l'Union Européenne. Si on revient à Dieu et qu'on sort de l'Union Européenne, je crois que la France est sauvée en fait. Et, et, et comme la France a, a, a vocation à être euh, euh, la lumière du monde, le phare de l'humanité, en, en tant que fille aînée de l'Église, eh bien ma foi... Euh, si la France, euh, elle qui déjà a montré le mauvais exemple avec la Révolution française en 1789 qui, qui a inspiré les, les révolutionnaires d'octobre 17 en Russie et qui a souvent donné le, le la de la révolte dans le monde, que ce soit aussi en 1848, euh, etc. Enfin, je je crois que donc si la France revient à Dieu et qu'on sort de l'Union européenne, on peut on peut revoir de le, on peut on peut sortir de cette crise. Alors revenir à Dieu, effectivement, il faut il faut que les Français que la France se, se mettent à prier, mais pour que la prière soit efficace, il faut prier en état de grâce. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à peu près 65% encore de, de français qui, qui sont baptisés et eh bien il faut que tous ces baptisés euh, reviennent euh, à l'état de grâce parce que je, je pense que je pense que parmi ces 65% il doit y en avoir euh, même, pas, même pas la moitié qui, qui sont en état de grâce et, et, et, et vu que 4%, même même on parle de 1 ou à 2% de, de la France qui, qui va à la messe dominicale, euh, je crois même qu'on peut affirmer que euh, que, bah, voilà, que pratiquement que plus de 90% des, des Français euh, qui, qui qui sont baptisés euh, ne sont pas en état de grâce. Donc voilà, il faut que tout le monde revienne à la confession pour être en état de grâce et pour avoir des prières efficaces. Alors par exemple, pendant les manifestations, nous pouvons prier le chapelet pour la conversion d'Emmanuel Macron. Euh, si Emmanuel Macron se convertit, euh, voilà, nous, nous pourrons euh, demander l'abrogation de, de la loi Veil de 1975 sur, sur la légalisation de l'avortement. Et nous pour, pourrons euh, faire annuler au plus vite la loi dite du mariage pour tous de 2013. Et ce, ce sont ces deux lois qui attirent le plus la justice divine sur, sur notre pays. Parce que la, la loi Veil est responsable de, de 10 millions de morts euh, de Français. 10 millions de Français morts. Et la loi... Dites du maillage pour tous. Euh, en fait, on, on, Tobira elle-même disait qu'on basculait, de, de, on changeait de civilisation, ce qui, ce qui, ce qui est pas faux. Hein. On a carrément changé de, de paradigme civilisationnel. Et donc voilà, il faut demander la conversion d'Emmanuel Macron pour abroger ses, au plus vite ces deux lois et annuler. Euh, aussi euh, la, donc, abroger la loi Veil et abroger la loi euh, du, dite du mariage pour tous. Et euh, alors euh, con, la conversion d'Emmanuel Macron, je pense, est plus efficace que demander sa destitution par l'article 68 de la Constitution. L'article 68, euh, on a essayé de le mettre en œuvre l'UPR, l'Union euh, pour, euh, pour la République, enfin l'Union pour euh, rétablir la, la démocratie, enfin l'UPR de François Fillon, euh, Lyon Populaire Républicaine, a demandé euh, déjà à essayer de, euh, de, de, de de demander la destitution d'Emmanuel Macron, mais euh, ça s'est heurté, euh, ça s'est heurté euh, au Parlement. Je pense que si Emmanuel, on, je pense qu'il faut demander plutôt la conversion d'Emmanuel Macron alors on parle de très loin on parle de, on parle de vraiment très loin mais on peut demander quand même rien n'est impossible à dire on, on peut essayer de demander sa, la conversion euh, de notre très cher président euh, je pense que ce sera plus efficace que sa destitution parce que malheureusement le paysage politique euh, euh, n'est pas n'est pas catholique il hein. n'y a personne pour, pour rattraper l'autre hein, dans notre dans les têtes de gondole républicaines. je suis désolé mais on n'est on est vraiment pas sorti de l'auberge donc revenir à Dieu, c'est aussi demander à la conférence des évêques de France la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur douloureux et immaculé de la Très-Sainte Vierge Marie pour attirer un déluge de grâce. Voilà, pour mettre notre pays sous la bénédiction du, du ciel. Hein. Et donc, euh, pour, pour, euh, donc ça c'est le premier point, revenir à Dieu. Et le deuxième point, c'est... Euh, sortir de l'Union Européenne parce que qu'effectivement euh, l'Union Européenne est, est, est un véritable carcan est une véritable prison des peuples qui est aux mains des lobbies eux-mêmes eux-mêmes eux euh, à la botte des multinationales hein. euh, il faut savoir que 80% de notre législation provient de l'Union Européenne euh, et de sources européennes et euh, nous n'avons plus le, donc nous n'avons plus de souveraineté euh, législative, euh, économique et monétaire puisque nous, a, nous, avons, nous sommes corsetés euh, budgétairement euh, et euh, bien évidemment nous, avec l'euro nous n'avons plus les plus les moyens de de battre notre monnaie nationale qui qui nous permettrait quand même euh, de, de faire de très importantes économies puisque euh, si nous battions notre propre monnaie, nous pourrions nous pourrions euh, nous n'aurions euh, plus autant d'intérêt de, de la dette déjà, qui est, qui est je crois le, le deuxième poste budgétaire après l'éducation nationale euh, je crois que ça engloutit tout l'impôt tout sur le revenu et euh, si, nous, si nous, nous avions notre propre monnaie, nous pourrions euh, l'utiliser comme variable d'ajustement. Alors que là, euh, la, la seule variable d'ajustement que nous ayons, c'est euh, euh, les salaires et le, et le, le taux de... Le, le... Enfin, c'est le chômage en fait aussi, euh, puisque nous, nous, nous ne pouvons pas vraiment euh, toucher euh, au SMIC. Euh, la, la seule variable d'ajustement c'est le chômage à l'heure actuelle euh, donc euh, effectivement euh, alors nous avons un coup à jouer avec les prochaines élections européennes euh, de mai en mai prochain là, en, en, en fin mai euh, 2019 et pourquoi pas demander puisque après tout si, nous, si à, à Dieu rien n'est impossible et dans nos prières, nous pouvons demander à ce que Emmanuel Macron, revenu à la foi catholique, euh, nous propose un référendum pour la sortie de l'Union européenne, en même temps que, que, les, que, les, que, que, que, les, que les élections, en fait, que les élections européennes. Alors ceci dit, on n'est plus on n'est pas obligé de, de croire au Père Noël, donc à défaut, nous pouvons voter pour des partis.. Euh, véritablement euh, patriote euh, C'est-à-dire par ordre de priorité civitas Qui est un parti euh, très très proche de la doctrine sociale de l'église Même si moi je, je mets des mémols sur leur politique euh, de remigration Bon, C'est vrai qu'il faudra euh, y réfléchir mais, euh, ma foi, peut-être euh, pas aussi radicalement qu'il qu l'imagine, après le parti de la France, euh, et euh, l'UPR aussi, qui... Euh, donc... Donc, euh, à défaut, de, si, si Civitas et le Parti de la France ne monte pas de liste, dans votre euh, circonscription, euh, il, il, on, on pourra, vous pourrez vous, vous rabattre sur l'UPR, qui est le seul parti euh, qui a quand même pignon sur rue, dans, dans le sens où François Solino était candidat euh, à l'élection présidentielle de... Bah, au dernier, au de 2017 euh, eux proposent véritablement la sortie de l'Union Européenne, contrairement au Front National hein. euh, pour moi le, le Front National est un parti euh, vraiment à gauche et qui euh, ne sait pas vraiment de quoi il parle euh, et qui n'est même pas sûr de vouloir sortir de l'Union Européenne et donc sortir de l'Union Européenne ça nous permettra donc comme je le disais d'avoir de, de, de, de, une, une autre banque centrale qui, qui battra notre propre monnaie nationale. Ce sera un outil formidable pour, euh, pour amortir les chocs économiques. Et, et, et, et nous aurions une, une monnaie vraiment euh, beaucoup mieux adaptée à notre économie que, que n'est l'euro euh, à l'heure actuelle. Et sortir de l'Union européenne nous permettra de rétablir nos frontières physiques et le contrôle des capitaux donc de lutter contre les délocalisations de lutter contre les, la finance prédatrice qui qui, qui vampirise notre pays hein. euh, je pense au Qatar je pense, euh, je pense aux chinois euh, je pense, euh, je pense euh, à l'Arabie Saoudite qui, a, qui, qui, qui, qui pille no, notre économie euh, en injectant des, des, des capitaux et rétablir nos frontières physiques, évidemment, pour, euh, pour lutter contre l'immigration euh, massive qui, euh, qui euh, quoi qu'en disent les, les médias dominants, nous coûte quand même euh, assez cher. Je crois qu'on peut chiffrer ça à euh, entre 50 et 100 milliards par an. 100 milliards, 50 à 100 milliards d'euros. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.